Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément panneau. La dernière fois, nous avons parlé de, des bordures et des rayons de, de courbure pour les bordures. Aujourd'hui, nous continuons euh, avec d'autres fonctionnalités euh, liées au panneau. Donc, pour cela, on retourne dans les fonctionnalités de, du panneau. On va parler de, de la configuration de flèches. Donc, vous pouvez rajouter au fait, des flèches euh, sur les panneaux. Et ça aussi c'est pour, pour c'est pour créer des effets hein, sur votre site internet donc je vous montre à quoi ça ressemble je clique activer vous avez la largeur de la flèche euh, vous pouvez travailler la version mobile vous pouvez travailler à la hauteur de la flèche et vous pouvez changer la couleur donc actuellement on va mettre une autre couleur et vous voyez on a quelque chose de ce genre par exemple donc vous voyez la flèche je peux changer la couleur de ma flèche ok veux travailler sur la euh, la, la largeur je vais augmenter la largeur etc je peux le faire veux je veux je agrandir ou réduire euh, la hauteur je peux le faire je veux réduire euh, je vais aller euh, je travaille sur la version mobile euh, je fais je vais ça je fais ça ici ok donc ça c'est les flèches donc c'est pour ajouter des effets hein, sur votre euh, sur votre site euh, sur votre site internet peut-être que vous avez euh, vous avez mis un titre euh, important là Vous avez dit quelque, quelque chose d'important ici Et vous voulez indiquer le sens euh, Dans lequel euh, il, euh, le, Là où les gens peuvent trouver ça Donc vous pouvez mettre une flèche hein, sur le panneau Pour dire que c'est en bas, cliquez sur le bouton en bas par exemple okay. Donc voilà euh, Concernant l'élément euh, L'élément flèche de votre, de votre panneau La prochaine fois nous allons parler d'une du, autre fonctionnalité Toujours liée au panneau information, euh, nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à développer à créer votre site internet hein, si vous le souhaitez euh, si, si vous voulez le faire tout ce que vous avez à hein, aller directement sur notre euh, aller sur notre site internet hein, à faire, il va que vous êtes dessus hein, vous, vous roulez vers le milieu de la page et vous avez le bouton commence, « Je commence ma formation », vous cliquez dessus. Et vous pouvez créer un compte gratuit. Vous aurez des ressources, donc des tutos hein, pour pouvoir créer votre site Internet. Aussi, des templates, des modèles de sites web que vous pouvez télécharger et l'utiliser pour votre activité professionnelle. Si vous avez des questions ou des remarques, sachez que sachez qu'elles sont les bienvenues. Et je vous invite hein, à, à vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Euh, on se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.